Pour commencer, PyCon, c'est 2500 personnes. Mm -hmm. En gros, c'est presque deux semaines d'événements. C'est-à-dire qu'on a euh, deux jours d'ateliers qui sont suivis par les trois jours de conférences. OK. Donc, ça, c'est le mercredi et jeudi, on les ateliers. Donc mercredi, jeudi, on a les ateliers. Mm -hmm. Vendredi, samedi, dimanche, la conférence en tant que telle. Mm -hmm. Donc, la conférence, c'est toute la journée cinq tracts en parallèle, mm -hmm. tu as cinq présentations en parallèle. Mm -hmm. Et il y a la sixième traque dont on parlait. La track euh, qui permet okay. aux gens d'aller visiter la Par ville. Ouais. Le samedi matin, on a une, la course de cinq kilomètres. Mm -hmm. Le samedi, le dimanche, on a aussi euh, les ateliers pour les jeunes, un yeah. en anglais, un mm -hmm. en français. Samedi en anglais, le dimanche en français. En français. Ouais. On a plein d'événements le soir aussi. En fait, on a un dîner pour les conférenciers. Mm -hmm. On a un encamp pour ramasser des fonds pour les PyLadies Ladies, qui est un groupe okay. de programmeurs Python. Ouais. On a un Pie Ladies à Montréal aussi. On là? a un ouais, Ladies ouais. à Montréal ouais, je dirais, ouais. qui est né aussi en fait probablement de l'inspiration de la conférence. En fait. mm -hmm. okay. euh, et puis par la suite, durant la semaine, lundi et mardi. La Software Carpentry, qui est une branche de Mozilla Foundation, mm. qui vient en fait donner des ateliers pour aider les, euh, les scientifiques euh, de meilleurs programmeurs. Oui, parce que là, on parle pas juste avec la Software Carpentry de programmer en Python. Non. Là, là c'est euh, un scope plus large qui est un, mm -hmm. qui est années, finalement les scientifiques dans, dans le monde, on peut le dire, d'open source, hein, puis faire de la science ouverte en quelque sorte, ouais. d'avoir les bons fondements informatiques. Euh, donc, concrètement, pouvoir euh, bien maîtriser Git, euh, aussi l'Operating System. Donc, euh, il y a Git et il y a des programmations en Python aussi. Euh, ouais, il y a même une introduction à R aussi pour les. Euh, oui, exact. Ouais. R, là, il y a même euh, un atelier spécialisé qui font aussi sur euh, la micro. Euh, sauf faire microbiologie ou mic la génétique. Euh, mm -hmm. euh, Puis ça, c un, je crois que c'est un atelier Python. Okay. Mais tout ça, on trouve toutes ces informations-là sur euh, le site PyCon US. Oui, us.pycon.org. OK. Bien, après ça, on va prendre un bon repos pour on va recommencer pour 2015. Voilà. <rire>